Salut à toi, Seigneur de Guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, dans ce tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40000, Wark et ses orques affrontent Aimé et ses tyrannides. La partie se jouera en 2000 points en jeu égal sur un scénario du chapter approve de Grand Tournament 2020. Les tyrannides et les orques joueront respectivement leur codex V8 mise à jour par un psychique Awakening et le chapter approved inventaire du Munitorum. Un affrontement inter-Xenos avec une armée orque massive, plus de 140 figurines dans l'armée de Wark affrontant les tyrannides, une armée très spécialisée avec une puissance psychique dévastatrice et une puissance de feu écrasante. 6 objectifs sur la table, nos joueurs devront en contrôler 2 pour marquer 5 points de victoire et 3 pour marquer 10 points de victoire à chaque tour sur le scoring du primaire. Ils choisiront évidemment 3 objectifs secondaires pour pouvoir marquer jusqu'à un total de 45 points supplémentaires. Et je laisse la parole à Aimé et à Wark. Pour présenter leurs armées. Cette vidéo qui va suivre est un nouveau format de rapport de bataille plus court mais plus immersif dans les stratégies et les tactiques des joueurs. N'hésite pas à nous mettre en commentaire si tu as été convaincu par ce nouveau format vidéo. Tu peux aussi nous rejoindre sur creativewargames.fr, tu y retrouveras notre bibliothèque vidéo, de nombreux articles sur le jeu et plein de contenus originaux qui pourront t'accompagner dans ta pratique du hobby. Tu nous retrouveras aussi sur Facebook, Instagram et Discord et si de tout ça tu n'es pas rassasié je t'invite à nous rejoindre sur tipeee pour découvrir notre contenu vidéo exclusif et rejoindre notre fil de discussion privée, le conseil de guerre bon visionnage. Salut les seigneurs de guerre c'est aimé alors je vais vous présenter mon armée tyrannide avec laquelle je vais jouer aujourd'hui alors elle est composée d'un bataillon léviathan avec deux lord, deux escouades de guerriers tyrannides équipés en corps à corps, d'un de deux escouades de six. Zanthrop et d'une escouade de Digons. Ensuite, on va avoir un fer de lance Chronos qui va être composé de un Broodlord euh, avec la relique Barbillon de résonance et euh, qui va donc avoir le sort Chronos qui permet d'améliorer les capacités de tir d'une unité tyrannique. Ensuite, on va avoir deux Exocrines, un Lictor, une escouade de 5 Iveyards et une escouade de Reaper. Et voilà, ma liste sera composée de cette manière-là. En fait, la liste fonctionne comment Elle a une grosse létalité en tir et magie. Et elle est soutenue par des unités de contrôle map et des unités de contre-close, que sont les broodlords pour pouvoir chasser les unités ou me défendre si je suis agressé. Salut les seigneurs des guerres, c'est War et je vous présente aujourd'hui mon armée d'orques. Elle est tournée autour d'un bataillon d'escul j'ai pour cette armée 3 QG, donc j'ai un big mec en méga armure avec un champ de force custom bien sûr qui est bien boosté en qui et très seigneur de guerre et j'ai un deuxième ton de corps à corps, c'est un warboss euh, qui lui-même donc est bien, bien costaud au corps à corps pour les accompagner un war boy qui a bien sûr euh, le sort Ulsoc le deux grosses phalanges de 2 x 30 boys et qui sont euh, flanquées de deux petites équipes de 2 x deux, deux 10 boys j'ai également un gros pack de 30 gretching également lui-même euh, accompagné d'un petit pack de 10 Gretching donc ça me fait bah, un gros paquet de, de troupes super OP pour aller occuper la table. En choix d'élite, 2x5 commando. J'ai également 5 Mega Nobs équipés euh, de full disqueuse, accompagné d'un Nob avec la bannière WAG. En attaque rapide, un petit devcopter parce que c'est fun, et puis 2x5 Storm Boys avec double disqueuse. Ensuite, un choix de 3 soutiens, 3 Mega avec le canon tracteur. Bien sûr, pour les accompagner, un truck, parce que le truck c'est fun. Euh, donc, le choix de mes secondaires. Donc, j'ai pris euh, le kill mort, qui consiste à tuer plus d'unités que mon adversaire sur un round, qui devrait être assez facilement scorable vu que Wark a quand même un MSU assez conséquent. Ensuite, j'ai pris combattre tant que nous pouvons avec mes deux exocrines et mon broodlord Chronos. Et enfin, j'ai pris le kill de véhicule, puisque Warc a quand même pas mal de véhicules, donc ça devrait m'apporter une dizaine de points. Ok, donc mon déploiement. Donc mon déploiement était assez standard. Il faut savoir que le scénario m'inquiète un peu parce que c'est un scénario où il y a beaucoup d'objectifs et il faut contrôler deux objectifs pour avoir les cinq premiers points de primaire. Donc contre la liste de war, il y a quand même pas mal de MSU et pas mal d'unités rapides pour faire ce genre de choses ça peut compliquer le, la partie donc on va voir un peu. Bon, donc globalement mon déploiement est toujours à peu près le même j'ai mes guerriers sur les côtés pour pouvoir euh, protéger un peu le flanc euh, au centre ma ligne avec les persos qui peuvent venir impacter à peu près n'importe quoi les exocrines sur les côtés euh, là il n'y a pas trop de menaces anti char donc je pense que mes exocrines vont quand même rester vivantes assez longtemps euh, donc voilà donc là le but du jeu c'est d'occuper ma zone de déploiement pour les trois premiers tours pour essayer d'empêcher à que de faire son brouilleur euh, pour ça, j'ai mes gones qui sont ici cachés derrière la ruine et qui vont, se, qui vont se déployer de manière à interdire le maximum la zone de déploiement et puis espérer que je bloquerai le, le secondaire de work là-dessus. Pour mon choix de secondaire, euh, j'ai choisi de prendre l'objectif du scénario qui s'appelle interception de données, qui est très adapté pour, pour moi pour cette partie puisqu'il consiste à, à, des, à faire des actions avec mes unités et à marquer un nombre de points par euh, unité d'objectifs que je contrôle. Donc il y a de bonnes chances que, euh, que ça score pas mal. J'ai pris également euh, sur tous les fronts, de façon à profiter de ce déploiement en diagonale qui m'avantage également. Et enfin, j'ai pris déployer brouilleur qui devrait, avec mes nombreuses fêtes, m'assurer les 10 points euh, si tout va bien, on va voir. Eh C'est parti pour mon déploiement. Donc bah, Vous pouvez voir que euh, bah, j'ai mis euh, la masse de boys euh, sur la, la, ligne de, la ligne de départ, hein, qu'on va aller chercher euh, à prendre la map. Tout devant, j'ai mis mes deux unités de grottes, la grosse unité ici, le long, et puis la petite de ce côté-là, pour absorber un maximum de, de, de, de smite de mon adversaire, parce puisqu'elle en, en a un sacré paquet. Donc j'espère bien qu'elle les passera d'abord sur les grottes avant les boys. Derrière, mes deux unités de boys qui sont ici, avec euh, autour du, euh, du, euh, du, euh, du champ de force custom bien sûr pour profiter au maximum des la 5 plus 1 vue au premier tour et puis euh, de ce côté là j'ai mis mon war boss avec la, la bannière donc euh, le plan bah, il est pas bien compliqué hein. je vais en, en, envoyer un paquet par là je un autre paquet par là et puis euh, et puis on va on va essayer de prendre ces deux ces deux zones d'objectif. j'ai un petit pack de boys euh, ici en plus de 10 euh, elle a pris un objectif qui s'appelle euh, Abattez abattez-le, donc euh, qui va marquer des points pour tuer les, les véhicules. Donc j'ai décidé de, bah, de, de lui compliquer la tâche en mettant tous mes véhicules, c'est-à-dire mon artillerie ainsi que mon truck bien caché derrière le bien caché derrière le décor euh, pour espérer les, les protéger au maximum et qu'elle ne marque pas le, beaucoup de points sur cet objectif. Donc à l'arrière on retrouve un truck avec une unité de D boys, on retrouve les trois euh, euh, les trois mcguns guns dont un que j'ai fait un peu dépasser quand même pour tirer et puis euh, j'ai surtout le, le pack de knobs qui est pour l'instant caché, caché derrière le couvert. Pour mes réserves, j'ai deux unités de commando, deux unités de Storm Boys et une unité de mon Copta qui est en attaque de flanc. Aimé gagne l'initiative et décide donc de jouer en première. Elle va utiliser le premier tour pour déployer ses forces sur le champ de bataille et venir occuper le terrain. Grâce à une phalange de guerriers tyrannides qu'elle envoie sur les deux côtés de la map, appuyée de très près par les zoanthropes qui bénéficient d'une 3 invulnérable et qui vont envoyer de la mortal wound, elle s'assure d'occuper la moitié de terrain et de créer une zone de répulsion favorable, tout en gardant son fond de zone Sécure avec ses Hive guard et ses Exocrines qui pourront déchaîner les enfers sur les packs de boys. J'ai pris la décision de commencer, c'était pas forcément évident, mais je me suis dit, vu qu'il a le Shield, si jamais j'impacte pas tour 1, et en fait j'arrive pas à impacter tour 2 du fait du Shield, ça peut vite devenir compliqué, donc je préféré prendre la Sécure. Alors j'ai fait avancer en double move ce télescope de guerrier pour assurer le prise de l'objet et me désaxer pour éviter de, de prendre une charge trop facile, parce que c'était aussi le risque d'avancer trop et de me prendre la charge directe. Après, le reste, c'est des mouvements un peu normaux de, de mise en place sur le champ de bataille. Donc, le, voilà, la partie se commence tranquillement et puis euh, voilà, on va attendre un peu la viande au psy et au tir et on verra ce que ça va donner après. Alors, au niveau des points de com, donc j'en avais 9 au début de la partie. J'en ai récupéré un au début de mon tour 1 et j'en ai utilisé un pour le double bouffe. L'escouade de Zanthropes ici va smiter, les... parce que du coup, avec ça, je ne vois pas les machines Et donc, du coup, toute cette partie-là n'est pas visible. Et donc, ce qu'ils vont prendre, c'est les orques qui sont derrière, parce qu'ils sont plus gros. C'est un smite à 5. Je vais relancer. Donc ça fait un smite à 7. Qui ne sera pas abjurable. Et donc qui va faire 3 mortels plus. Donc 6 mortels. 6 mortels. Dans les zones. Euh, donc... ouais, J'en ai quelques-uns là qui vont zapper. Ensuite, je vais lancer un Ornement si, qui, cette fois, va partir sur l'unité la plus proche qui va être les Gratchins. Ça passe sur du 5. Ça passe. Euh, je ne pense pas que tu auras un Dispel. Donc ça fait une mortelle dans les Gratchins. Lui il va lancer un catalyseur sur l'escouade de guerriers qui est là passe euh, pas. Oui, donc euh, eux vont lancer un smile dans les gatschines ça passe et donc ça va faire trois mortels plus deux ce qui fait 5 mortels dans les Gatshin et je vais tout de suite enchaîner avec horreur sur les gatschines et donc le sort passe donc ils auront moins un comme com et moins un à la touche. Alors je vais lancer Tempête Symbiotique avec le lord Chronos, c'est parti, c'est sur du 5, je vais relancer pour un pc ça passe et donc je suis à 8 pc ok donc le sort va partir sur les liens parce que je préfère favoriser la force 8 vient maintenant la phase de tir des tyrannides il est temps de mettre à l'épreuve ces excellentes unités que sont les exocrines et les hive guard en sachant que les hive guard bénéficient du sort Chronos. Ok, donc fin de la, ma phase de tir. Donc euh, pour la résumer, j'ai fait tirer mes deux exocrines dans les deux packs de boys euh, séparément. L'objectif c'est quoi C'est de ne pas allumer un pack parce que sinon Warc pourrait faire un dead jump et en fait ça réduirait à néant mon, mon premier tour. Donc je préfère l'embêter en, en, en, en affaiblissant les deux packs. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai enlevé 10 d'un côté et 11 de l'autre. Donc c'est parfait, le premier pack qui a enlevé le bonus d'attaque supplémentaire, donc c'est une bonne chose. Et voilà, mes -guard ont tiré une première fois avec un jet assez mauvais sur le main guns, mais ça a malgré tout suffi à le détruire, donc j'ai eu de la chance dans mon malheur. Et la deuxième unité a retiré pour amplifier les dégâts sur les boys, donc on arrive à 21 boys de mort et un main guns. Et au niveau des points de com, j'ai utilisé deux PC pour retirer avec mes -guard, et du coup, je suis à 6. Il est temps pour Wark de reprendre la main et d'attaquer sa première phase de mouvement. Il décide de faire advance la totalité de son armée. D'un côté, un pack de boys protégé par des grottes qu'il décide de faire mob-up grâce à un stratagème qui lui permet de regrouper deux unités distinctes. De l'autre côté, il décide de scinder son armée et d'aller occuper le coin de table avec un autre groupe de boys qui est cette fois-ci escorté par des personnages. Est-ce que cette stratégie de se scinder en deux pour mieux occuper le terrain sera payante On va le découvrir très bientôt. C'est la fin de ma phase de mouvement. Euh, malheureusement, je fais des petites, adv des petites advances, donc ce n'est pas très très grave. Euh, bah, j'ai avancé mes orques à peu près autant que j'ai voulu, autant que j'ai pu surtout. J'ai un... fait passer mon unité de boys au travers dans mon unité de grotte, puisque j'ai pour projet de les, les, les dead jumpé à ma phase de psy suivante. Et puis j'ai fait débarquer euh, les 10 boys de mon truck euh, afin de faire une petite action. Donc j'en arrive à la fin de ma phase de mouvement je fais deux actions. Les, les boys qui descendent du truck font l'action de déployer les brouilleurs dans ma zone de déploiement. Les nobles qui euh, sont sur l'objectif euh, dans, dans ma zone de déploiement vont faire l'action d'intercepter euh, les données. Donc on verra à la fin de ma prochaine phase de commandement si c'est payant ou pas. Et puis euh, enfin j'utilise un point de commandement pour euh, faire euh, mob up et fusionner mes deux unités de, de boys de 10 et de, les 19 qui restent à faire de, de refaire une belle grosse unité. Phase de psy, euh, mon psycoeur lance euh, jump. charge 7, Bim, ça passe. Donc euh, je vais choisir mon unité de grotte ici et la téléporter dans cette zone. Je viens de redéployer mon unité de 29 grottes euh, sur les deux objectifs, parce que j'en ai là, et puis j'en ai de ce côté-là. Phase de tir, j'ai tué un zoanthrope. Et ça, c'est cool. Je ne déclare pas de charge. Je ne fais rien d'autre à, euh, à la fin de ce tour. Donc, c'est la fin de mon tour, tout simplement. Bah, au bilan, c'est euh, bah, pas... un tour de placement également. Je me suis avancé. Pas autant que j'aurais voulu. Mais je me suis simplement avancé. Euh, J'ai posi... le pied sur trois objectifs. Euh, je pense pas que ça tienne euh, sur le tour des mets. Mais euh, on va voir hein, si Gork ou Mork euh, me, me regardent. Peut-être qu'ils auront un petit œil pour moi. Ok, donc mon score est au tour 1. J'ai marqué 3 points d'attrition et j'ai marqué 2 points pour le kill d'un mec guns. Wark s'est avancée, par conséquent exposé, et compte bien tirer profit de cette situation. Elle avance dans un premier temps ses guerriers tyrannides pour occuper les objectifs avec des unités super opérationnelles, escortées de très près par ses zoanthropes qui se chargeront de distribuer des blessures mortelles. On notera qu'elle garde toujours en retrait son broodlord de façon à avoir l'ascendant et taper en premier lorsque les orques s'avanceront début du tour 2, donc j'ai marqué 5 points de primaire grâce au contrôle de 2 objectifs. Il faut savoir que ce scénario, c'est 2 objectifs pour les 5 premiers. De... Pour ma phase de mouvement, j'ai commencé à me mettre en place. Donc là, normalement, il devrait y avoir un peu de dégâts. Euh, je vais vous montrer comment on transforme des zoanthropes en unités de cac absolument énormes. Vous allez voir ça tout à l'heure si tout se passe bien. <rire> Et donc là, normalement, ce tour-là devrait être un peu plus productif, ça devrait être un peu plus sympa. Voilà. Donc, ma phase de mouvement. Donc, j'ai fait avancer mon escouade de guerre ici pour pouvoir charger les petits êtres fébriles qui sont les gachines, euh, appuyés par la lourde unité d'infanterie euh, que sont les zoanthropes. Et ensuite, euh, globalement, cette unité a commencé à se mettre en place. Donc, l'idée, ça va être d'affaiblir, ralentir cette unité, neutraliser celle-là et détruire les gachines. Voilà, donc l'idée du plan c'est ça. Alors du coup, ce broodland va a des déferlante sur les Anthropes, parce que c'est bien connu de tout le monde, que les Anthropes sont une idée de cac. Ça passe Deux vont, char vont smiter dans les retchings qui sont devant. C'est un enfin, smite à 5 qui fait un magnifique Fairwheel que je vais garder. Euh, donc je vais prendre déjà mes D3 mortels, ça sera deux mortels. Je vais faire un PV sur un Anthrop. Et ensuite je prends donc D6, ça fera 2 et D3. Bah ça va être morts. Eux vont lancer Horreur sur les orques. Ça passe. Je vais relancer le 1. Non, il n'y a pas de là-dessus. Donc, c'est bon. Les oiseaux vont smiter. Les orcs, qui sont ici. Eh bien, ça rate. Je vais lancer un Hurlement de Psy dans Eux qui rate aussi. Bon, phase de magie productive. Le Neuro va smiter dans les Gretchen. Alors, l'air Crado, eh bien, ça rate. On va passer à ce brave homme qui va lancer son sort sur les heavy qui passe et un smite qui passe sur les gachines et qui fait deux morts dans les gachines on passe à ma phase de tir et cette exocrine là va tirer dans les boss qui sont en face Hop. 3 plus eh bien, ça fait, oui, euh, je pense que ça fait 8 morts. Non, j'ai 6. Ah oui, tu as un vu 6. Oui, ouais. puisque t'es dit que... Non, excuse-moi. J'en sauve un. Donc ça me fait 7 morts. Les halvegardes vont tirer dans l'unité de boys qui là -bas. est là-bas. C'est un bon jet. J'ai 3 touches supplémentaires. Et c'est sur du de plus. J'en sauve 3. Il y a donc 7 morts. 7 morts de plus. Alors, euh, fin de ma phase de tir. Donc, euh, mon plan a marché sans trop... En fait, je pensais pas tuer autant d'or qu'avec les la Aveyard au premier tir. J'ai fait des bons jets. Et en fait, il se trouve que l'Exocrine ne les voyait plus. Et là, le... si je reste dans cette situation-là, je m'expose à une marée verte. Et c'est un peu embêtant parce que j'ai pas spécialement envie de la prendre. Donc, je pense que je vais claquer 2 PC pour retirer avec les la Aveyard, pour essayer de finir l'unité là-bas. 3 plus ouais. se relance les 1 ah, ça commence mal. Hein. Bon j'ai 2 6 qui rattrape un peu, Hop. et c'est du 2 plus. Et ça te fait 8 sauvegardes à 6. Faut que je fasse 2 6. Alors cool. j'ai 8 sauvegardes à 6 plus. Faut que j'en réussisse au euh, moins 3. Hein. Ça serait bien 3. On regarde, oh là pas là magique là. ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 morts. Le pack de boys survit avec deux figurines, sera donc éligible à la marée verte. Et pourra revenir au prochain tour à effectif complet. Ok, donc fin de ma phase de tir. Donc j'avais paroxysé l'unité. En fait, c'était euh, j'avais un autre plan au début. Et en fait, je me suis rendu compte que si je, si je tirais sur eux, voir qu'il y des Grotschild. Et en fait, ça allait ce qu'il a fait d'ailleurs, euh, ça allait en fait sortir les Grotschilds, mais avoir pas spécialement d'impact. Tandis que là, je, en sortant l'unité définitivement, ça me permettait quand même de me sortir une menace assez importante. Mais je sécurisais avec paroxysme en cas de, de soucis. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que mon séquençage s'est un peu cassé de par la première très bonne phase des Havegard qui ont sorti 7, 7 Boys euh, et en fait il m'a privé de ligne de vue avec cette unité là et donc du coup j'ai dû retirer avec les Havegard pour essayer de les sortir et voir qu'il a bien sauvegardé sur 6 grâce à, son, à sa règle death et en fait il en reste 2 à la fin donc euh, soit je réussis ma charge ici Soit je risque de me prendre un Grothschild dans la tronche, enfin un Grothschild, un, un marais verte dans la, fi, dans la figure. Ce qui est quand même pas terrible, terrible, mais bon. Euh, voilà, donc là on va passer à la phase de charge, aux phases de charge. Et donc Et début voilà. de ma phase de charge, globalement il va y avoir trois charges, le Broodlord, les Tyranny Warriors, ainsi que les Oanthropes. Et on terminera par les guerriers qui sont complètement sur la droite. Ok, donc mes trois charges ici ont été réussies. Et celle-là a été ratée. C'est une charge à 10. J'ai décidé de pas relancer donc, euh, pour assurer mes PC. Voilà. Et donc, euh, donc je suis arrivé au cac avec mes anthropes. Donc en fait, je trollais un petit peu pour dire que c'est une unité de ciac. Tout simplement, ça me permet l'utilisation du stratagème Léviathan, qui est un stratagème pour un PC, qui permet si une unité Léviathan qui volent les unités qui ne volent pas, donc là dans ce cas ceux qui volent ce sont les zoanthropes et ceux qui ne volent pas ce sont eux, d'obtenir une full relance des touches de 1 sur l'unité ainsi que les jets de blessure de 1. Donc en fait ça va fiabiliser l'impact des guerriers et au final même les zoanthropes vont taper correctement donc je pense faire assez mal, on va voir ce que ça va donner Comme elle l'avait prévu, Aimée désintègre complètement l'unité de Gretchen. Alors résumé de mon tour 2, ben en fait euh, ça s'est passé correctement mais euh, ça m'embête le. le vrai, je me serais mise dans de bonnes dispositions sans l'unité qui revenait. Malgré tout ça va coûter 5 PC à Warks, ce qui va lui empêcher des double clos plus tard, donc c'est pas non plus nul. Mais voilà, donc là le but du jeu ça va être de tanker le gros, le gros fight de l'escouade de, de, de, de, de, de, de 29 orcs et puis, puis on verra ce que ça va donner et puis puis voilà. C'est euh, mon tour 2. Avant ça, à la fin, de ma à la fin de, du tour précédent, j'ai bien entendu à la phase de morale utilisé deux points de commandement pour euh, empêcher mes euh, boys de s'enfuir. J'ai donc euh, mon unité qui pourra revenir à mon tour suivant, donc au tour 2. Sur la phase de commandement du tour 2, euh, j'étais à 5 points de commandement, Je en un, je passe à 6. Je ne gagne pas de points de primaire car je ne tiens qu'un seul objectif, mais par contre je gagne un point de victoire grâce à l'interception de données, donc mon objectif secondaire, car je ne tiens qu'un seul objectif la survie des deux boys pour Wark est une aubaine, cela va lui permettre d'utiliser son stratagème et de revenir à full effectif, en quelque sorte gagner 28 boys dans sa liste. La ligne de front sur les objectifs centraux reste bien tenue par Aimé avec ses guerriers tyrannides, il va falloir faire des choix pour Wark avec ses charges, cependant la difficulté sera d'impacter et surtout de survivre car il se retrouvera systématiquement exposé au milieu de la map avec pour le tour 3 d'aimer une phase de tir qui semblera-t-il sera dévastatrice si les packs de boys se retrouvent au milieu de la carte. Et la fin de ma phase de mouvement, j'ai fait plein de choses et j'en ai mis remis plein la table. Donc ça se passe de la façon suivante. On va commencer de ce côté-là. Ici, euh, j'ai globalement, bah, je me suis avancé au maximum avec deux, deux petits points particuliers. Je me suis mis à plus de 3 pouces du brou de l'ordre dedans pour éviter une intervention héroïque. Et j'ai laissé un petit chemin de passage pour pouvoir faire une charge avec mon euh, avec mon Big Mac en méga armure. Les trois grottes ici, bah, je, les ai, je les ai évacuées de façon à laisser les vrais bonhommes cogner. Quoi. Ça, c'est de ce côté-là. De ce côté ici, euh, j'ai bien entendu, euh, alors c'est à la fin de la phase de mouvement, mais je vous le dis quand même tout de suite, j'ai retiré les deux, euh, les deux petits boys euh, qui restaient et je les ai remplacés par 30 boys tout neufs que j'ai mis à 6 pouces du bord de table juste là et euh, qui sont bien sûr à 9 pouces de, euh, des Reaper Swarm de façon à tenter la, tenter la charge et ensuite m'installer euh, durablement sur ce côté-là. Le reste des mouvements, j'ai avancé mon Warboss et la bannière le plus possible et j'ai fait tomber en FEP deux unités, une unité de Stormboys et une unité de Commando. Et un petit, ce, ainsi, ce petit paquet va pouvoir bah, faire tout un tas de charges sur euh, les guerriers tyrannides et puis pareil, euh, espérer euh, attaquer correctement ce pack et prendre le prendre pied sur l'objectif. Et enfin, euh, j'ai avancé mon, ma petit boy bah pour les, euh, les mettre dans le game et puis ensuite, ils pourront aller faire des, des objectifs tout à l'heure. Début de la phase de magie, mais Juste avant, je fais tomber une dernière unité. Ce sera une unité de 5 commandos la fin de la phase de mouvement, de faire euh, de, euh, interception de données de façon à pouvoir marquer un petit peu euh, de points. Mon boy qui est euh, bien caché dans sa ruine va, janter, va jeter jump. C'est parti. 5, ou ça fait gros, mais je crois que c'est bon, ça passe. 5, 6, 7, j'ai pas de péril du warp, tout va bien. Et je vais sélectionner mes euh, Meganobs qui vont être téléportés immédiatement. Et voici les Meganobs déployés à 9 pouces des guerriers tyrannides afin de tenter la charge à 9. À son premier tour de jeu, Wark a fait le pari de scinder son armée en deux en s'exposant au milieu de table sans autre protection que son grotte shield. Peut-être a-t-il sous-estimé la puissance de feu de l'armée d'Aimé ou alors la capacité qu'elle a de distribuer des blessures mortelles. Cependant, on voit que sur son tour 2, il décide de prendre les choses en main et fait ce qu'on pourrait appeler un « all-in ». Il décide de maximiser le nombre d'unités qui étaient en frappe en profondeur sur la table pour être sûr d'arriver au corps à corps avec un maximum de monde. Une stratégie risquée puisqu'il n'est pas Evil Suns et va donc avoir des charges à 9 rerolls quand il arrive des réserves. Sa survie va donc reposer sur sa capacité à réussir à amener ses unités au corps à corps. Phase de tir que je viens de réaliser, bah, en mettant tous les tirs bout à bout que j'avais, j'ai réussi à retirer un guerrier tyrannite sur ce pack-là, et un guerrier tyrannite sur ce pack-là, et deux points de vie sur le de l'ordre ici. Je suis content Début de ma phase de charge, je vais sélectionner d'abord cette unité. Je vais charger les guerriers et les zoanthropes. Donc, c'est une charge à 1. Suspense. Ouf, ça passe. Et maintenant, mon Big Make va charger sur les guerriers 5. Ça passe. OK, mon gros pack de boys fraîchement arrivé va charger sur les Reaper C'est une charge à 9. C'est une 5. Je fais une relance parce que je suis un orc. et ça rate. Ensuite, mes Mega Nobs vont charger sur les guerriers tyrannides charge à 9 également 7, 10, ça passe les commandos vont charger sur les Reaper Swarm, ici charge à 9 6, je relance et bah, c'est raté hein. ok, le Warboss sur les guerriers 8, ça passe ensuite mon... ma bannière sur les guerriers cassé 10, ça passe Et enfin les trois, les, pardon, les, euh, Storm, Boys. les Storm Boys sur les guerriers également. Je relance. C'est une charge à neuf. Raté. Il reste là. Donc je commence par sélectionner 7 unités de boys de façon à, à pouvoir sécher au maximum ces guerriers parce que c'est ceux qui pourront m'intercepter et pourront me faire le plus mal. Donc j'ai pour l'instant j'ai 20, 20 boys qui peuvent taper plus une pince plus une double disqueuse. J'ai rien que pour les boys 80 attaques donc ça fait bah, déjà 2 fois 40 comme ça. Ah il m'en manquait un. Ah Ok, la fin de la phase, juste ce, ce combat-là, donc euh, j'ai réussi à enlever tous, sauf un petit guerrier qui reste là avec euh, deux points de vie restants. Euh, donc j'ai réussi à le graber, à prendre position sur ce, sur cet objectif. Et d'autre part, euh, ici, j'ai réussi à laisser deux boys donc ils sont super OP. Bah, je vais reprendre cet objectif euh, pour ce tour. Et ouais. donc après cette, cette première attaque, Aimé souhaite m'intercepter. On eh ben, va voilà, laisser faire. Aimé, à oui, l'attaque J'intercepte avec mes guerriers pour essayer de tuer la bannière. Donc je vais trois guerriers sur la bannière et deux sur sur le sur le grand chef 4 plus déjà il prend 2 pv et après t'as as 5 sauvegardes à moins 1 j'ai fait un très bon jet oui. ok du coup donc j'ai fait intercepter j'ai réussi à tuer la bannière et faire un pv sur le big mec euh, sur le grand chef pardon le big boss donc c'est une bonne opération au final euh, donc voilà c'est une bonne chose donc maintenant je vais enchaîner mes attaques donc il me reste les méga -nobs. bah malheureusement la bannière m'aide bien bah, tant pis ils un peu moins bien ils vont taper qu'à 4 plus mais je vais commencer par faire attaquer mes knobs Ok, c'est la fin du combat de ce côté-là, donc euh, les, les Mega Nobs ont bien fait le taf, ils ont euh, retiré euh, 4 euh, guerriers, malheureusement il en reste un, et par le jeu bah, des pertes, je, elle me met dans le vent mon, mon War Boss qui se retrouve bah, dans la pampa, et ben, c'est comme ça. Voilà, c'est la fin de mon tour 2, et je marque 2 points grâce à, euh, à sur tous les fronts, puisque j'ai euh, des unités dans 3 quarts de table, euh, et c'est déjà bien, et c'est tout pour mon scoring de ce tour-ci. Alors globalement, euh, bah, je suis assez content puisque j'ai quand même euh, repris la... Bien repris le pied sur table, euh, j'ai impacté des unités, j ai, j ai, malheureusement pas fait de, j'ai pas tué d'unité parce qu'il me reste à chaque fois un guerrier et un guerrier, donc pour l'attrition malheureusement je vais encore laisser des points de, de victoire à mon adversaire, c'est comme ça. Par contre euh, bah, j'ai repris vraiment, pris ce pied sur la table et ça c'est chouette. Ok donc à la fin de mon tour 2 je sécurise mon attrition par la mort de la bannière et en plus ça se passe bien parce que du coup je ne perds pas d'unité direct donc je n'ai même pas besoin de tuer la bannière. Mais c'est quand même cool, je tue une bannière, donc je marque attrition, donc je marque 3 points. Wark a réussi à amener au corps à corps la moitié de ses unités, ce qui est statistique, puisqu'une charge à 9 relançable équivaut approximativement à 50% de réussite. Aimé est donc bloqué au corps à corps sur les deux de la map. Elle ne pourra donc utiliser son stratagème pour se désengager que sur un côté. Ok, donc bah voilà, début de mon tour 3. Donc en fait, là, de manière assez inespérée, je pense que la charge ratée euh, sur les Reapers me sauve quand même pas mal parce que ça m'aurait vraiment, vraiment compliqué la tâche. Euh, J'ai fait désengager mon gars tout seul pour pouvoir péter à l'exocrine les knobs les et concentrer tout mon dispositif Psy sur, tenu, sur cette unité-là de manière à la à essayer de la pulvériser avec les lentes en plus, de manière à, à sortir cette menace, et après laisser le, pack de, le gros pack là-bas euh, tranquille pour qu'il ne m'embête pas trop. Euh, voilà le but de la manœuvre, on passe à la phase de magie. Et donc euh, j'ai également réussi à sécuriser les deux points de primaire, euh, donc ça me fait cinq points de primaire supplémentaires. Ok, donc c'est parti, euh, je vais faire donc le magie, on va commencer par l'unité de zoanthrope qui va se mettre, l'unité qui est encore en accord avec elle. Le ça passe, ça fait donc 2 des 3 mortels, ça sera 2 mortels. On va lancer Horreur sur le pack d'orques, qui passe. Ensuite, eux vont lancer un Smite sur les orques. Je relance les 1. Ça passe, ça fait donc 3 mortels plus 2, ça fait 5 mortels dans les orques. Je vais ensuite lancer un Hurlement Psy avec lui dans les squads de Meganobs, qui passe, qui fait deux mortels dans les meganobs. Euh, le Neuro va lancer un smite dans les... C'est mon troisième smite, ça passe. Il fait des trois mortels, ce sera une mortelle dans les orques. Et il va lancer Catalyseur sur le pack de Zanthropes qui sont 6. Ça rate. Le Broodlord va lancer le sort Chronos sur l'exocrine ici. 6 plus 1, 7, ça passe. Et il va lancer un smite à 8. Donc 5 plus 1, 6, ça ne passe pas. Et on va lancer avec lui, euh, on va lancer un smite dans, euh, le, du coup dans le copter. Ça ne marche pas. Même si la phase psychique n'a pas été à la hauteur des attentes d'aimer vu le faible volume de blessures mortelles qu'elle a distribué, arrive maintenant la phase de tir qui risque d'être beaucoup plus efficace puisque les cibles que sont les Meganobs sont des cibles de choix pour des unités comme les Exocrines et les Hive Guard. Ça tombe bien, l'exocrine est buffée par le sort Chronos qui va lui permettre de raser le pack de Nobs en une salve et permettre au Hive Guard de cibler le Big Boss et de le sortir en une phase de tir. Ok, fin de ma phase de, de tir, donc j'ai fait quand même pas mal de ménage. Avec une exocrine euh, qui était buffée au sort Chronos, j'ai sorti 4 Nobs, ce qui m'a permis derrière avec Hive Guard de tirer sur le Big Boss et de le sortir. Donc c'est quand même une bonne épine dans le pied qui m'est enlevée. Et cette exocrine a sorti quatre Storm Boys ici. Donc ça libère un petit peu, ça me laisse un peu le champ libre un petit peu mieux. Et là, je vais pouvoir engager corps à corps avec mes Broodlord. Et ça devrait normalement commencer à faire un peu le ménage. Aimée met donc son plan à exécution. Comme elle l'avait prévu, ses Broodlord qui étaient restés jusqu'alors en second rideau, viennent cette fois-ci rentrer dans les corps à corps pour s'assurer l'initiative au combat, elle va donc charger le Mega qu'elle s'assure de tuer, elle va charger le pack de boys dans lequel elle fera quelques dégâts, en revanche, elle fera un échec puisqu'elle n'arrivera pas à tuer le Copter avec sa charge brutale du Broodlord. Alors, fin de la phase de combat, ça s'est quand même bien passé pour moi, donc euh, le Broodlord ici s'est lamentablement déchiré sur les blesses, donc euh, du coup... Euh, j'ai pas tué le, le, le, le machin qui est là donc ça m'embête. Euh, ensuite ici bon le brûleur a fait un peu le ménage c'était surtout les smites lui, qui devaient faire du dégât ça a été le cas donc je j'attendais pas spécialement grand chose j'ai tué peut-être une dizaine d'orques avec le smite etc mais l'unité a affaibli, c'est ce qui compte euh, ici j'ai tué le mega et surtout action importante mon lictor a réussi la charge sur le word Boys, il l'a tué et m'a permis de récupérer deux pc donc c'était une très bonne opération, surtout que maintenant ça prive l'escouade de 30 ou 40 orques là-bas euh, qui va me permettre donc de l'ignorer pendant un petit moment. Donc ça me place quand même bien dans la partie là, ça me relance un peu après un tour 2, un peu, un peu dangereux pour moi. Quoi. Voilà. Et donc au niveau de l'attrition, j'ai tué 3 unités, donc ça me met 3 points, ce qui est quand même pas mal du tout. Début de mon tour 3, phase de commandement mais... Un petit peu avant, à la phase de morale de la... du tour d'avant, bien sûr, mon... je rate mon test de commandement avec le Storm Oil seul, donc il s'enfuit vers d'autres aventures. Pour mon tour 3, phase de commandement, je gagne euh, 10 points d'objectif de... De primaire, puisque je tiens 3 objectifs, et je marque euh, 3 points avec l'objectif secondaire d'interception donnée, puisque je contrôle 3 objectifs. J'étais à 3 euh, points de commandement, j'en gagne un, je passe à 4. Fin de la phase de mouvement, globalement ce que j'ai fait par ici, j'ai désengagé mon copta, je l'ai mis à l'abri sur la, sur la rune pour éviter qu'il qu meure tout simplement. Euh, j'ai fait aussi à la fin de ma phase de mouvement, descendre mes, euh, mes Storm Boys ici pour essayer d'aller chasser le de Broodlord, j'y crois pas une seconde, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Là, j'ai pas bougé, j'ai juste avancé mon, euh, mon Big mec en position de rentrer enfin dans la bataille. De ce côté-là, j'ai mes commandos qui sont avancés pour tenter une charge euh, d'opportuniste à neuf sur le Broodlord. de C'est pareil, j'y crois pas beaucoup. Mais bon, après, c'est des figurines super OP. Euh, ça ça l'obligera à s'en occuper. Bah, ce sera mieux que ça que le reste. J'ai fait avancer ma, mes boys qui sont complètement décentrés bah, pour les ramener un peu dans le, dans le game. Mais bon, on est tour 3, tour 4, tour 5. Ça ne va pas faire grand-chose. Et puis, de ce côté-là, j'ai mis, euh, mis mes commandos euh, dans la ruine à l'abri, de façon à mettre un pied sur l'objectif. Je suis super OP. Je tiens, le, je tiens cet objectif et je n'en suis pas faire. Allez, de ce côté-là, j'ai euh, rapproché un peu des boys. Je vais tenter de me débarrasser de ce Satanic victor qui m'a euh, croqué mon, mon weird boy. Et ça, euh, ça c'est pas cool. Ça, c'est pas chouette. Je vais donc me venger. Au niveau des actions, j'en en enclenche deux. J'ai mes trois petites grottes ici qui euh, vont faire l'action de déployer les brouilleurs dans le centre de table. Et les boys qui sont ici vont quand même faire l'interception des données euh, de façon à euh, bah, marquer des points. C'est quand même le but du jeu. Alors, phase de tir, je vais tenter de buter le Lictor. Alors, c'est les seules cibles éligibles, donc mes deux euh, mecs gun vont tirer sur le Lictor. Donc j'ai touche auto, ah bah, c'est touché. Ensuite, force 8, endurance 4, donc c'est du 2+. Ok, donc mon Lictor a une survivre à 5 qui passe à plus 2 dans les couverts, donc c'est du 5 plus. Il y en a une qui est sauvegardée, je prends donc. D6. Eh bah vas-y. D6. Combien de points de vie 4. Ah Il en reste 2. Euh. T'as du Finn Le Pen ou pas Non. Je vais. Je vais. Je vais claquer un point de commandement pour le relancer. Allez, fais-le, n'hésite pas. 2 <rire> Ensuite, mon truck, qui est un gros flingue, va tirer. Alors il a assaut 3, donc j'ai moins 1 pour toucher parce que c'est un Lictor, c'est raté. Et enfin aussi... la phase de tir, j'ai fait quelques tirs, pas grand chose, j'ai quand même réussi à... Alors, j'ai surtout raté le Lictor, donc je ne pas... l'ai pas tué. C'est dramatique, je vais être obligé bah, finalement de m'en occuper euh, au pare-choc, au truck. Voilà, j'ai percuté au truck. Et donc sinon j'ai enlevé un PV au Broodlord avec des... mes pistolets, et puis un PV à un, un Zoanthrope, c'est super. Je passe maintenant à la phase de charge. A ce stade de la partie, le score est serré. On arrive à un moment clé puisque Wark a toutes ses unités sur la table et il va devoir réussir un maximum de charges pour détruire des unités à aimer afin de lui bloquer ce secondaire qui consiste à tuer plus d'unités que son adversaire. Et enfin, cela va lui permettre de se projeter sur les objectifs pour éteindre les primaires d'aimer afin qu'elle ne marque pas trop de points au début de son tour 4 et qu'elle prenne de l'avance. Déclaration de charge, mon unité de Stormbot va charger le Broodlord, c'est une charge à 9. Relançable. Hmm. Échec, oh, oui, même échec. Raté. Mon Big Mac va charger euh, à la fois les Anthropes et à la fois le Broodlord, c'est une charge à 2. Yes, ça passe. Ensuite, mes commandos vont charger le Broodlord, c'est une charge à 9 cassé. De toute façon, ça change rien. Donc, je relance mon jet complet mm -hmm. et c'est une charge ratée. Mon truc va aller en plafonner un grand coup de pare-choc sur le Lictor à l'ancienne. C'est une charge à rien et c'est une charge réussie. Mmh, mmh. Clink. Mon big Mac est équipé d'une pince qui tue et va s'en servir pour tuer. Il a donc quatre attaques parce qu'il s'est bien entraîné à la muscu. Il tape donc sur du 2 plus. C'est un. Il relance parce qu'il est death belle relance. As, il As. Ça, c'est cadeau. Ensuite, j'en ai 3 qui passent. Force, 10. Ça ressemble à du 2+. J'en ai cassé. J'en ai 3 qui blessent. J'annonce un PA-3. dégâts 3. Ok, j'ai 3 vue à 5. Je vais payer une relance. Alors le combat se passe extrêmement mal puisque bah, les boys n'ont rien fait sur les anthropes euh, J'ai raté le, le Broodlord avec mon Big Mac Le Big Mac en, le Broodlord m'a tapé et m'a tué M'a tué mon, mon, mon Big Mac mais je vais... Euh, alors Aimé a dépensé un point de commandement pour un stratagème de façon à me le finir, le finir donc ouais. il est mort, et moi en retour je vais dépenser deux points de commandement pour faire euh, bah, les, que les orques ne sont jamais battus et pouvoir refaire une phase de, une phase de corps à corps et euh, finir, le, bah, finir, le, le, le en, finir le Broodlord, espérer finir le l'ordre. C'est parti pour cette nouvelle phase de corps à corps. Donc j'ai euh, quatre attaques, euh, j'ai une pince qui tue, donc je touche sur du 2 ⁇ tout touche, force 8, euh, force 10, 2. je touche sur du 2, tout blesse. blesse. Allez. Non, anymore. il ah. est désaillé. Donc, il explose. Est-ce qu'il explose <coughs> Ok, c'est la fin de mon tour, bah, c'était pas Jojo, parce que je fais pas une très bonne phase de, de, de tir, je fais pas une très bonne phase de.. de une catastrophique phase de charge, et puis une phase de, de corps à corps qui est également mauvaise. Donc globalement, bah, je, suis, euh, je suis bien embêté pour ce tour. Bon j'ai quand même encore des objectifs, j'ai encore pas mal d'unités sur table. Euh, j'ai peur que le prochain tour soit euh, un, peu, euh, un peu dur pour moi. Donc euh, je laisse le tour à aimer et en termes de points de victoire, je marque deux points de victoire grâce à ces 3 quarts de table, puisque j'ai des unités dans 3 quarts de table. Ok, fin du tour 3, donc je remets 3 points d'attrition et euh, j'attaque mon tour 4. Ok, donc début du tour 4, je sécurise encore 5 points de primaire, donc c'est pas mal, mais c'est quand même pas beaucoup. Euh, je récupère un PC et globalement bah, le, le but du jeu ça va être de nettoyer la, le paquet d'orques qui est au centre et ensuite essayer de récupérer la map sinon ça va être compliqué. Voilà Arrivé au début de ce Tour 4, il semblerait que la partie tourne à l'avantage des Tyranides. En effet, Wark a engagé la totalité de ses ressources pour essayer de contrôler le centre de la map, là où Aimee n'a eu qu'à engager la moitié de son armée pour s'opposer à lui. Elle conserve donc un bloc défensif très fort avec les Hiveguard et les Exocrines qui vont pouvoir encore bénéficier de deux phases de tir pour saturer le champ de bataille. Il se pourrait que Wark subisse ces deux derniers tours de jeu. Ok donc euh, fin de ma phase de mouvement donc euh, c'est compliqué on voit la partie est très très tendue euh, le, le but là ça va être de vraiment sortir cette unité là euh, et de permettre ensuite de libérer un peu enfin euh, de abandonner cette partie là à work pour que moi je sécurise celle là et essayer de reprendre l'ascendant la, en termes de scoring euh, de cette façon là donc voilà je vais attaquer ma phase de magie ok donc sur la phase de magie je viens d'enlever 10 orques sur le pack donc c'est pas mal euh, maintenant on va s'occuper Ici, de mettre euh, paroxysme sur le gros pack ici pour les empêcher de me taper euh, si je charge. Et ça passe. Elle, fait. Elle, elle va se mettre, tire là-dedans et tire là-dedans. L'exocrine tire dans les commandos qui sont là-bas. Les airguards vont tirer, je vais en mettre 6 dans les stand-boys et 2 dans le coptère. Ok, donc fin de ma phase de tir, donc j'ai réussi, euh, du coup vu que c'est désengagé au moment de la phase de tir, j'ai pu tirer avec les exocrines les aviards sur le paquet d'orques, j'ai fait quand même pas mal de dégâts, j'ai aussi sorti les commandos, parce que les commandos prenaient un objet, là je vais encore l'embêter, donc c'est une bonne opération, donc globalement je suis en train de reprendre ce quart de table et je l'embête là-bas, tout en restant avec mon Lictor pour continuer à l'embêter, donc c'est une bonne chose, donc c'est cool, voilà. Donc les zoanthropes vont charger là-dedans, le brûlant va charger deux unités ici, et le de là-bas va charger les commandos qui sont devant la pampa. Ok donc je vais activer ce Brutalord parce qu'il est déjà affaibli et il y a une disqueuse et j'ai peur que le work m'interrompe. Donc je vais envoyer 4 attaques dans les Shock Boys et 2 dans les Boys. Les Shock Boys, tout passe et tout bleste. 4 sur la à 6. Ils sont morts, Ils sont morts Les unités encore présentes sont affaiblies, les personnages déjà entamés, les combats ont beaucoup moins d'impact. On sent que ces phases de corps à corps vont déterminer l'issue de ce match. Et alors, euh, mon boys, après avoir euh, tué en combat singulier un Broodlord à coup de pince, décide de partir euh, à la taverne, <rire> C'est à la Star Taverne, pour aller se... Pour prendre se la place du Donc je rate le boulot test boulot. de commandement euh, qui suit. Donc de ce côté-là, euh, côté bah malheureusement, bah je rate mes jets de, de morale et d'attrition. Donc je perds le Nobs et puis je perds surtout le Boyce qui est derrière. Donc je perds ces deux objectifs qui pourtant étaient tenus par des unités super OP. Je suis tristesse. Début du, de mon tour 4. Euh, bah, C'est le drame. Je me suis fait enlever tous mes euh, tous les, les, les points d'objectifs que j'avais euh, difficilement euh, pris et tenu jusqu'à présent. Donc malheureusement, je me suis fait euh, balayer du, du centre de la table. Et il ne me reste plus qu'un seul objectif ce qui ne me permet pas de scorer du primaire et ce qui me permet de marquer un seul point avec mon objectif secondaire de euh, capturer les, les, les je sais pas quoi, les données là. Je me rappelle jamais de celui-là. Bref, euh, à ce tour-ci, il me reste euh, j'ai deux points de commandement. j'en je regagne un. Je le passe à trois et je vais attaquer ma phase de mouvement. Wark a subi une phase de morale sur la fin du tour 4 d'Aimé qui lui empêche de garder ses unités super opérationnelles sur les objectifs. Cela l'empêche de marquer ses points de primaire au début du Tour 4 et va l'empêcher par la suite de bloquer les éventuels points de primaire que Aimé pourra mettre au début du Tour 5. Il se retrouve avec des unités dans sa zone, mais une absence de mobilité due à la perte de son Weird Boy et du sort Dadjump. Ok, fin de la phase de mouvement. Glo globalement, j'ai sorti mes Boys ici pour euh, attaquer le Lictor. De ce côté-là, j'ai avancé mes boys pour me poser sur ces deux objectifs et me débarrasser des Reaper Swarm et des, du guerrier tyrannide. Et puis de ce côté-là, j'ai fait advance mes trois petites euh, grottes, euh, parce qu'à un moment donné, il faut bien que ça avance. quoi. On y est là C'est la bon fin de ma phase de tir. Avec tous mes pistolets de cette unité, j'arrive à arracher euh, le guerrier tyrannide. Euh, et c'est la seule chose que je fais pour cette phase de tir. J'attaque ma phase de charge. Phase de charge, mes boys chargent les Reaper Swarm, donc on a fait c'est une charge à 6, me semble-t-il. Euh, 7. 7 4, je rate, mais je suis un orc, et je fais 5, je rate. Voilà, et j'ai mes... Suis je suis un orc, j'ai mes boys ici qui vont charger le Lictor, charge à 1, réussi, et je vais l'encager. De mon tour 4, je marque 0 point de commandement parce que j'ai pas les cartes de table et j'ai j'ai pas fait d'action de rien, donc je marque 0. Et mais marque 3 points d'attrition euh, sur ce, ce tour. Ok, donc je mets mes 15 points de primaire autour 5, ce qui verrouille du coup mon, mon primaire à 30 sur la partie, ce qui est quand même pas mal sur un scénario qui ne m'avantageait pas. Euh, bah là, globalement, ça va être du crapillage de points euh, pour essayer d'augmenter de, de, ma victoire qui, je pensais acquise maintenant. Donc, on va voir comment on se dépatouille de trucs. Est-ce que je tape les véhicules Est-ce que j'enlève le scoring à work? On va voir. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Voilà. Euh, phase de mouvement, du coup je vais essayer de grappiller les points. Le but c'est de sortir avec les gaunt les trois gratgins qui sont là. Ensuite de nettoyer un pack de boys et globalement ça sera à peu près à tout. Euh, voilà, voilà. Comme l'a expliqué Aimé, malheureusement pour Wark, difficile voire impossible pour lui de remonter au score au vu de l'avance actuelle des tyrannides face aux Orcs. Cependant, Aimé va prendre le temps de jouer sa partie jusqu'au bout, d'aller chercher les points là où il faut les prendre. Ok, donc c'est la fin de mon tour, donc j'ai réussi les petits trucs, c'était globalement du grappillage de points. J'ai tué les boys, mais globalement c'est sans intérêt, sauf pour me donner le kill mort, parce que de toute façon le truck que j'ai pas réussi à tuer avec les headguards est resté vivant. En revanche, j'ai tué un mec Guns avec un smack critique qui a sorti le instant le mec Guns, donc je gagne deux points de plus, c'est toujours ça de prix, et du coup ça signe la fin de mon tour, et la fin de la partie pour moi. Début de mon tour 5, je gagne un point de commandement, je à 2, je passe à 3, je gagne 5 points de victoire, car je contrôle 2 objectifs et je ne marque rien d'autre de plus en ce début de tour, et euh, c'est déjà la fin de ma phase de commandement. Mes intentions de jeu pour ce tour, bah, elles sont très, très limitées, puisque je n'ai plus de ressources, je n'ai plus de ressources de projection, je globalement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, je ne vais pas pouvoir me projeter pour aller prendre faire les, faire les brouilleurs, je ne vais pas pouvoir faire, ça ne sert à rien de faire l'interception de données, enfin bref, je n'ai absolument rien à faire, tout ce que je pourrais faire, c'est aller euh, flinguer les repersoirs mais c'est à peu près tout ce que je vais faire, je vais le faire quand même, mais ça ne m'apportera pas de point de victoire, c'est donc pour moi déjà quasiment la, la, fin de la, la fin du tour 5 et la fin de la partie. La partie touche à sa fin, vous voyez à l'affichage le scoring détaillé apparaître, je précise que cette partie a été enregistrée avant les nouvelles facs qui change euh, les objectifs et notamment la gestion des primaires sur le dernier tour de jeu. Une partie serrée et intéressante de par les différents choix stratégiques emmenés par les joueurs, de la conception des listes en passant par le déploiement jusqu'au choix et aux gestions des ressources pendant la partie. Je leur laisse la parole pour vous débriefer cette game. Ok, bah fin de partie, ouais. c'était très sympa, c'était chaud de ouf <rire> Ceci dit, t'as quand même bien euh, mis le doigt là où étaient euh, les points forts de mon armée et t'as quand même su tirer toutes mmh. les ressources pour ouais. contrer partout et, et à chaque fois que j'arrivais à m'avancer prendre des, prendre des objets, bah, t'as su sortir les ressources nécessaires pour me les virer, ce qui fait qu'au final, bah, toi tu scores et pas moi, Exactement. ouais. Alors globalement, ça fait 61 pour toi et mmh. puis 24 pour moi. Donc ça fait quand même uh, une grosse différence. Mais ce pas des gros scores. D'habitude, on fait non, quand même sûr. des scores beaucoup plus ouais. élevés. Euh... Après, sur des objectifs, où, enfin des secondaires, où il faut, enfin des primaires, pardon, où il faut deux objectifs, souvent les, les scores sont un peu ouais, rabaissés. Euh, maintenant, j'ai eu quand même énormément de chance sur la partie, notamment mon tour 2, où si tu avais réussi ta charge euh, sur le coin pour les Reapers, ça aurait complètement plié la game, parce que plus jamais j'aurais remarqué deux, deux objets, en fait. et donc en fait, mon primaire aurait été revu ouais. complètement à la baisse. Et en fait, j'aurais pas pu gérer, je pense, les deux, les deux côtés. À l'inverse, tu as eu des jets de sauvegarde à 6 à des moments précis qui étaient hyper impactants ouais. parce que du coup, je devais remettre des ressources et mon armée n'a pas énormément de ressources au tir. J'ai des gros tirs forts, mmh. mais dès que je split, ça devient embêtant. Ouais. Et euh, voilà, donc ça s'est vraiment joué à peu de choses, je pense. Après, qu'est-ce que j'aurais pu faire Moi, je me suis, euh, je me suis peut-être, j'aurais pas dû partir peut-être sur l'ensemble de la map. Je suis parti ouais. sur les deux en même temps. J'aurais dû en fait polariser la, la map que d'un côté et, euh, et, et, et ensuite. Et là, en, en splittant finalement mes forces en deux, je me suis découvert. Quoi. Puis tu oui, c'est vrai. Dit... Bah, c'est vrai que moi, dans l'ensemble, ouais. quand tu m'as annoncé ton plan de bataille, à savoir te splitter en deux packs de 30, ouais. je me suis dit, ok, ça fait que deux packs à gérer, donc c'est pas une mauvaise idée. Enfin, dans l'ensemble, je me suis dit, ok, ouais. ça me facilite la tâche. Donc c'est vrai que peut-être que tout impacter d'un côté, ouais. ça aurait peut-être été meilleur. Euh, voilà. Après, vraiment, le, le, le choix de secondaire pour moi me coûte très cher. Ouais. Donc. Euh, je en voilà. tout cas, c'était une bonne ouais, game, c'était cool, bien, bien amusé, c'était cool, ouais. dur, euh, j'ai encore perdu, ça hein. fait 4 je crois, que 4 tôles, je crois. 3, 4, Il va falloir que ça change, Il va falloir que ça cesse. Ok, bah, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu, et n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la communauté de Creative War sur Facebook, sur Instagram, sur Discord, et n'oubliez pas le pouce bleu des familles, oui. et à plus les seigneurs de guerre Voilà, elle t'a plié <Désolé>.